Je rêve ils ont vraiment pas de. Punaise, des zombies. On bah. Dégage, zombies. J'ai n'est pas en fer, mais je prends du temps pour les défoncer. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais une armure. On en est derrière moi Non.